J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour ma deuxième et dernière vidéo back to school cette année puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de mon organisation à la fac et comment je prenais les cours, mes petites astuces pour euh, pas trop être perdu à la fac entre guillemets et euh, vous donner mes meilleurs conseils, du moins essayer, vous dire comment moi j'ai fait euh, pour ma L1, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la L1 que j'ai faite je vous la mettrai dans le petit i alors il faut savoir qu'à la fac on a deux types de cours entre guillemets donc on a les CM et les TD donc les CM c'est les cours magistraux, c'est les cours qui se passent dans les amphithéâtres donc nous en général on était si je me trompe pas 200-300 par CM et on a les TD donc les TD c'est par groupe de 30 à 35 à Rennes en tout cas encore une fois ça va différer selon les facs je suppose et là c'était dans des petites salles donc vraiment comme, comme au lycée en fait on pourrait comparer et c'était pour compléter les cours pour faire des exercices par rapport aux cours qu'on a vus en amphi et euh, pour s'entraîner pour les partiels tout simplement. Donc en TD personnellement je préférais prendre les cours à la main puisque euh, en fait par rapport au CM, dans les TD, les profs vont avoir un rythme plus lent, ils vont beaucoup plus expliquer. Donc c'est un rythme beaucoup moins intense que dans les CM. Du coup j'arrivais largement à suivre à la main et en plus de ça pour faire les exercices, je trouvais ça beaucoup plus pratique. Pour, euh, je sais pas, fluoter, noter des petits trucs, je trouvais ça plus pratique en TD de prendre mes cours à la main. Donc vous allez voir, je n'ai que des fournitures de la marque Oxford à vous montrer dans cette vidéo. J'avais peur de vous le dire, je ne sais pas pourquoi... Certainement parce que je sais que les réactions peuvent être, être très vivaces dans les commentaires et très pénibles. Je veux pas changer, je veux rester la même. J'ai toujours été transparente par rapport à ça. Oxford m'a proposé d'être en collaboration pour cette vidéo et j'ai accepté. Je pense que tout le monde aurait accepté dans le sens où euh, c'est vraiment la marque que j'ai utilisée pendant, pendant ma L1 et quand j'ai vu le mail, je ne pouvais pas refuser en fait. Puisque enfin dans tous les cas, j'aurais fait cette vidéo exactement de la même manière. Donc quand on vous propose une rémunération contre cette vidéo, bah tu peux pas refuser. Ce serait un peu de la mauvaise foi, donc je préfère être honnête, j'ai toujours été transparente par rapport à ça avec vous. J'espère que vous comprendrez et puis bah au pire, bah... <rire> Tant pis. Vous avez plusieurs types de fournitures qui sont top. Euh, L'idéal, moi, ce que je préférais, c'était avoir un. ce qu'on appelle les notebook Les noc... <rire> J'arrive plus à parler, les notebooks comme ça. Tous les liens seront en barre d'infos de toute façon si vous voulez plus de description. Je vous mettrai tout un descriptif en barre d'infos. En gros, c'est un, un, un cahier à spirale basique, donc moi je, je notais mes cours là-dedans. Et ce qui est top, vous voyez, les feuilles, elles sont perforées. Donc en fait, une fois que j'avais terminé un chapitre, c'est comme ça que je m'organisais, je notais tout le chapitre. Tant qu'on n'avait pas terminé le chapitre, je laissais les pages dans le cahier pour pas les perdre. Et euh, à la fin du chapitre, ce que je faisais, vous voyez, prédétachable. En gros, vous n'avez pas à tout déchiqueter, vous avez juste à tirer, vous avez votre feuille toute prête avec les trous pour les mettre dans les classeurs. Donc ça c'est hyper pratique. Autre euh, petite chose, que... donc ça c'est de la gamme étudiant, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc en fait c'est un euh, bloc-notes, encore une fois en fait vous avez tout un bloc-notes. Et à la fin du blog note, vous avez carrément un trieur. Donc ça, c'était le top du top, le plus pratique. Ça par contre, je le connaissais pas, moi je l'avais pas dans l'année. Euh, j'ai découvert ça lorsque Oxford m'a envoyé les produits et euh, j'ai trop kiffé, donc je pense très certainement en racheter pour en avoir plusieurs, puisqu'il y a beaucoup de cours à la fac quand même, donc euh, ça se vide très rapidement. Mais euh, c'est vrai que c'était le top du top, donc ça c'est vraiment la gamme étudiant. Donc si vous êtes à la fac, je pense que c'est la gamme qui vous correspond vraiment le plus, j'en suis même persuadée en fait. Donc vous avez toujours le petit trieur et la petite pochette à la fin, donc c'est le plus pratique. Et Oxford en fait ce qu'ils ont fait, euh, et c'est génial pour les étudiants, je connaissais pas encore une fois et moi l'année prochaine je vais m'en servir, c'est qu'ils ont lancé une application qui s'appelle Scribzy, et en gros c'est pour avoir vos cours dans votre téléphone. Alors attendez, parce que moi, du coup j'ai téléchargé l'application pour l'année prochaine. Euh, cette application j'étais pas du tout obligée de vous en parler, mais euh, je la trouve tellement géniale pour les étudiants, et je pense que même pour les lycéens, hein, mais pour les étudiants c'est le top du top. C'est une application gratuite, hein, je précise. <rire> j'ai noté une belle connerie. En gros, vous avez, vous voyez, des petits marqueurs, quatre petits marqueurs, deux en haut et deux en bas. Voilà, et ça a scanné ma feuille. Ma feuille a été scannée. Donc ça, vous allez me dire, à quoi ça sert Ces gadgets, tout ce que vous voulez. Moi, je trouve pas. Puisque personnellement, j'ai beaucoup de cours à la fac et des fois, j'oublie certains cours euh, à la maison et je vais à la BU. Euh, la BU, c'est la bibliothèque universitaire. Et je suis genre en mode... Et merde, il me fallait ce cours là. Donc là, si je scanne absolument tous mes cours, Bah moi, je les ai sur mon téléphone. Donc il y a pas de souci pour mes cours de TD. Donc voilà, je voulais vous parler de cette application. Encore une fois, j'étais pas obligée, mais j'avais vraiment envie parce que je sens qu'elle va, euh, qu va être plus qu'utile l'année prochaine. Ça, je connaissais pas ce principe là l'année dernière et euh, je regrette parce que voilà, ça va bien m'aider. Et en gros, bon vous avez également les trieurs euh, classiques. Hein. Moi, c'est ce que j'utilisais, mais du coup, maintenant que j'ai le cahier trieur à la fois, <rire> je vais plutôt me servir de ça. Mais toujours très pratique si vous préférez ça, les trieurs. Moi ce que je faisais, c'est que je mettais une matière par chiffre et ensuite euh, bah voilà je mettais mes, mes chapitres dedans. Et une fois que j'avais terminé le chapitre, je l'enlevais du trieur, mais parce qu'il faut ranger son trieur au fur et à mesure sinon c'est le vrai bordel. Je rangeais mon trieur et je mettais ça dans des classeurs tout simplement. Donc j'avais un, une couleur, un classeur et euh, par couleur j'avais une matière et je mettais... Euh, le nom de la matière ici, j'ai pas mes cours, parce que sinon je vous aurais montré mes vrais classeurs, mais ils sont chez ma mère et je suis actuellement chez mon père. Donc c'est hyper... Euh... Enfin c'est comme ça que je faisais. En gros, je notais... en TD, je notais tous mes cours à la main. Si j'avais terminé un chapitre, je le mettais euh... enfin, dans le classeur. Si je l'avais pas terminé, euh, vu que moi j'avais les cahiers basiques, euh, bah je les mettais dans le trieur. Et euh... voilà, si jamais j'avais trop de chapitres en même temps. Par contre, si j'en avais qu'un, je le laissais directement dans le dans le cahier. J'espère que j'ai été claire, j'ai l'impression que j'ai pas du tout été claire. On va passer au CM et comme la plupart des étudiants en amphi, en amphi faut savoir que c'est un rythme assez intense, les diapos des profs passent très vite, en plus des diapos les profs rajoutent des informations à l'oral, donc il faut tout prendre en compte et il faut tout noter très rapidement et bien évidemment je note plus vite à l'ordinateur qu'à la main, donc mon outil principal cette année, en CM en tout cas, c'était mon ordinateur. Donc euh, tout bêtement ce que je faisais c'est que je prenais mon ordi à la fac on a la wiFi gratuitement donc il n'y a pas de soucis qui était juste là un dossier avec tous mes cours, euh, j'ai voilà, fait des dossiers avec chaque matière et euh, bien évidemment en cours j'avais pas le temps... putain on voit rien du tout c'est très chiant... en cours j'avais pas le temps de restructurer euh, les, bah, les cours en eux-mêmes, je les tapais euh, à l'arrache et dès que j'arrivais chez moi le soir même sinon ça faisait trop de boulot si je faisais ça qu'à la fin du semestre dès que j'arrivais chez moi je les restructurais, je mettais un peu de couleur je mettais les titres, euh, je, voilà, je faisais des paragraphes comme il faut parce que sinon c'est le gros bordel donc moi je mettais mes cours sur open office et dès que j'avais terminé un chapitre euh, je les mettais euh, en format pdf et je les imprimais dès que possible parce que sinon encore une fois si tu imprimes tout au dernier moment mais voilà donc du coup j'essaie de structurer mes cours comme il fallait les images comme ça vous allez me demander comment je faisais pour les avoir à la fac de Rennes, on a un, un ENT je suppose que c'est comme ça dans beaucoup de facs hein. on a un ENT et euh, dessus les profs en général mettent les diapos donc euh, moi je screenais les images des diapos pour euh, avoir les schémas dans mon cours notamment pour certains cours c'est indispensable comme la biologie les statistiques etc, c'est vraiment indispensable sinon c'est la galère. Mais voilà, mon outil principal ça a été euh, mon ordinateur et euh, OpenOffice. Voilà, puisque moi j'avais téléchargé OpenOffice, je trouvais ça plus pratique. C'est le logiciel que j'aimais le plus tout simplement. Beaucoup d'étudiants, alors moi je le faisais pas, mais beaucoup d'étudiants euh, prenaient également en CM un dictaphone. J'en ai un mais je m'en suis jamais servi ou alors quand vraiment j'avais besoin je prenais mon téléphone et je mettais le dictaphone du téléphone. Mais euh, c'est vrai que c'est très pratique par exemple si on a du mal à suivre en CM, de réécouter l'enregistrement, à la limite si t'as loupé un truc, tu notes vite fait sur, ton, sur ta feuille ou sur ton ordi la minute où t'es rendu sur ton enregistrement pour réécouter le soir même et prendre l'information que tu as manqué, mais vraiment en CM, et la plupart des étudiants font ça, hein, on a tous un ordinateur puisque c'est ce qui est a de plus pratique et de plus, enfin, on note beaucoup plus rapidement à l'ordinateur. Beaucoup prenaient également l'ordinateur en TD, moi je ne voulais pas puisque j'avais vraiment envie de différencier les deux cours et il euh, y avait des journées où j'avais que des TD j'avais pas envie d'emmener mon ordinateur qui est assez lourd quand même. J'ai pas d'autres informations qui me viennent en tête. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à la fac en général, euh, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je pense que là mon organisation, je, je peux pas être plus claire, euh, c'est comme ça que vous m'organisez personnellement. J'espère que la collaboration avec Oxford ne vous déplaît pas, en tout cas à cette, à cette collaboration, j'ai découvert l'application que je vous ai présentée juste avant et je voulais vraiment vous en parler puisque je trouve que c'est hyper pratique quand on veut pas avoir tous ses cours sur soi mais le petit téléphone il a tout sur lui lui. Et euh, d'ailleurs dans l'application vous pouvez vous créer des dossiers, donc euh, vous faites un dossier, euh, je sais pas, avec mon expérience psychologie sociale, euh, statistiques, machin et dedans vous mettez les noms des chapitres et comme ça vous avez tout qui est répertorié dans votre téléphone. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à vous à donner votre organisation à vous dans les commentaires. Ça peut toujours être utile de voir euh, bah, les différentes expériences. Et euh, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao